Lison. Lison. Lison J'ai 11 ans. Alors, bah, Lison, donc 11 ans. Qu'est-ce que c'est pour toi un papa Bah, c'est quelqu'un de gentil, des fois énervant. <rire> <Tu fais rire> euh, des <messages. rire> euh, bah il est attentionné. Il est un peu fort. <rire> il est euh, il est fou, <rire> il est un peu euh, <rire> Il est un peu fou. Et deuxième question pour toi Museum, c'est euh, en fait, euh, qu'est-ce que ça sent un papa Ça sent le parfum d'homme. Mmh, le parfum d'homme <rire> C'est lequel ou pas C'est le genre c'est intense, je crois. Dior, non, c'est pas intense, c'est pas intense, c'est. C'est Cologne, voilà, c'est pareil. C'est un